Quand on parle politique, on parle souvent du concept de clivage gauche-droite. Ce concept, certains n'y comprennent rien. D'autres pensent que ça n'a plus aucun sens d'en parler aujourd'hui. D'autres encore pensent que, de toute façon, c'est la faute gauchiste. Moi, je pense qu'il faudrait commencer à voir au-delà des yeux, quand même. Le concept de clivage gauche-droite est né à la Révolution française quand les députés se sont répartis dans l'Assemblée nationale selon leur avis sur la royauté. À droite, ceux qui voulaient être des bras droits du roi. Conserver le monde tel qu'il était. À gauche, ceux qui cherchaient à inventer un nouveau monde. Sans le roi du coup. À quelques exceptions près, les députés ont continué à se répartir de cette façon dans les assemblées élues. À droite ce qu'on appelle conservateur, parce qu'ils veulent conserver le système en place, et à gauche ce qu'on appelle progressiste, parce qu'ils veulent faire progresser le système en place vers un monde nouveau. Dans n'importe quel choix politique, il va y avoir des options qui vont être conservatrices, garder les choses telles qu'elles sont, et d'autres qui vont être plutôt progressistes, qui vont chercher à inventer quelque chose de nouveau. Certaines options vont mettre la liberté à tout prix, D'autres vont lui préférer l'égalité. Et selon un axe gauche-droite, on va répartir chacune de ces options. Prenons un exemple au niveau individuel d'abord. Quand on élève un enfant, un parent va choisir s'il si décide d'être plutôt autoritaire, privilégier la sécurité et mettre en place des règles strictes, ou au contraire plutôt à la cool, privilégier la liberté, laisser l'enfant se fixer ses propres limites, etc. Dans un cas, c'est une éducation plutôt de droite dans l'autre une éducation plutôt de gauche, mais c'est une classification. Aucune n'est objectivement meilleure que l'autre. Mais gauche-droite, c'est surtout pertinent quand on parle des idéologies. Et il faut bien comprendre quelque chose. Une idéologie de gauche, c'est une idéologie qui veut instaurer des choses nouvelles. Si un groupe avec une idéologie de gauche arrive au pouvoir, met en place son monde idéal, là il va vouloir conserver le monde tel qu'il est. Mais du coup, il devient un conservateur. De droite. En gros, chaque idéologie de gauche aimerait devenir de droite. Donc, quand on parle des idéologies, selon les périodes, selon les contextes, il y en a qu'on va placer à droite, à gauche, voire à l'extrême droite. Tout dépend du contexte. Par exemple, l'anarchie, en ce moment, c'est plutôt d'extrême gauche. Le libéralisme... En ce moment, on le retrouve chez des gens de droite, de gauche, voire d'extrême gauche. Mais pour y voir plus clair, il faut voir sur quel sujet. Le libéralisme économique, c'est de droite. C'est au pouvoir. Mais sur d'autres sujets, ça peut être très à gauche. Karl Marx, sur certains sujets, il était libéral. Si beaucoup d'entre nous ne comprennent plus rien au clivage gauche-droite, c'est d'abord parce que notre définition est un peu trop floue, et ensuite parce que de nombreux courants de pensée ont intérêt à ce qu'elle reste floue. La solution, faire la différence entre les étiquettes politiques et les idées qui sont réellement exprimées. Car dans tous les pays, de tout temps, et quelle que soit l'évolution des partis et des idéologies, il y aura toujours des gens pour vouloir changer le monde, et d'autres pour les en empêcher. Et là, vous comprenez pourquoi c'est important. Quelqu'un comme Macron a intérêt à ce qu'on ne le voit pas comme quelqu'un de droite. Pour qu'on se dise, bah, il fait des réformes donc, il doit changer les choses. Et de toute façon, il fallait changer les choses. Spoiler, pour lui, changer les choses, ça veut dire revenir en arrière. Un autre problème qu'il y a avec le clivage gauche-droite, c'est que les gens ne sont pas regroupés dans des idéologies claires et bien délimitées. Du coup, peut-être que le clivage gauche-droite serait... réducteur. Et je suis d'accord. Mais, ça ne veut pas dire qu'il faudrait arrêter de l'utiliser. Pour pouvoir expliquer, prenons le cas de Jean-Luc Mélenchon. Pour chaque sujet, il va défendre une certaine vision des choses. Qui va être rattaché à des courants de pensée. Donc, si on devait précisément le définir politiquement, il faudrait dire qu'il a des affinités avec tous ces courants de pensée-là. C'est beaucoup plus rapide de dire que, globalement, Jean-Luc Mélenchon est de gauche. Est-ce que c'est réducteur Oui. Est-ce que dire ça, c'est au final pas dire grand-chose Oui. Mais ça permet de dire que globalement, dans l'ensemble, il essaye de créer un monde qui n'a pas existé avant. Contrairement à un Macron qui ne fait que conserver le néolibéralisme au pouvoir. Donc de droite. En bref, le concept de clivage gauche-droite est utile quand on cherche à mettre des avis sur un même axe politique. Quand on veut vraiment aller dans le détail, il est moins efficace, mais au moins valable à chaque fois. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il n'y a jamais de gentil d'un côté et de méchant de l'autre. Ça n'a aucun sens de dire que vous n'aimez pas les gens de droite ou de gauche. Aucun. N'oubliez pas que derrière gauche et droite, il y a des idées. Et c'est ça l'important. Enfin moi je dis ça, hein. je ne vous offre qu'une vérité. Rien de plus.